Je vais aux chaussures et vous allonger sur le canapé. Nous avons une pointe d'utilisation. Je vous rappelle que je suis un psychologue renommé, mais bon, essayez de faire quelque chose pour vous. Écoutez, euh, ma femme m'a quitté, euh, euh, mes trois enfants, ils sont morts dans une avalanche. Et euh, mon demi-frère, il n'y a pas longtemps, il, il, il s'est fait séquestrer par une voiture. D'accord. Alors écoutez, je vais essayer de trouver une solution pour vous. J'ai envie de me suicider. J'ai envie de me suicider. Ne vous inquiétez monsieur. Pour commencer aider, essayer de relativiser. Vous voyez ce cactus, par exemple. Est-ce qu'il a choisi d'être un cactus Non. Est-ce qu'il se plaint Eh ben non plus. Vous voyez, si, si ce cactus avait envie de se suicider, bah, bah déjà il, il le ferait Est-ce qu'il peut pas Mais parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas se suicider. Et pourquoi Parce qu'il sait qu'un jour la vie il sourira à nouveau. Est-ce que vous avez compris Non. Je vous explique. Vous êtes ce cactus, vous n'êtes pas content d'être ce cactus parce qu'il pique, personne ne l'aime Mais si on regarde ici, il est tout doux aussi Car un jour il est devenu doux, il savait, il avait envie de se suicider Mais il ne l'a pas fait, Bah.. Oui, je vous ai dit il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas Parce qu'il savait qu'un jour il deviendrait doux et que les gens l'aimeraient à nouveau Tout le monde l'aime ce cactus Et vous ce sera pareil, un jour vous allez rencontrer une nouvelle personne Et la vie vous sourira à nouveau, vous avez compris Mais oui, vous avez raison ce que je vous dis cette... Je suis un cactus! Oui, ma vie est beaucoup mieux maintenant! Oui, rentrez! Bonjour! Donc euh, voilà, écoutez-moi, j'ai un... un gros problème en fait. C'est que dès que je vois un truc, euh, je le vole en fait, je le mets dans ma poche. Et je peux pas m'en empêcher, c'est vraiment plus fort que moi Et ça pose vraiment des, euh, des, des gros problèmes au travail Je m'en rends même pas compte en plus C'est vraiment, euh, je, je comprends pas, il faudrait que vous me trouviez quelque chose Parce que là, j'y arriverai... Ah, ah excusez-moi, qu'est-ce qu que vous faites avec montre bah, Excusez-moi, vous voyez, je, je m'en rends même pas compte C'est ça, c'est un gros problème Bah écoutez, euh, j'ai beaucoup de kleptomanes euh, dans votre genre Et bien évidemment, euh, c'est très simple à guérir tout ça Au fait, vous voyez l'objet que vous voler, Et eh ben bah, vous vous dites qu'il n'a pas de valeur comme ça bah c'est très simple. Votre vie est beaucoup plus simple. Oui oui. Mais oui. Donc euh, merci, eh bien, merci de, de faire ça. Merci, merci. merci. Franchement, vous, vous me sauvez, merci. De rien. <coughs> je vais essayer et je reviendrai la semaine prochaine, c'est là. Oui. Merci. Au revoir. Ah, encore un en patient dégué. Oui entre. Eux. Bonjour. Ah bonjour Monsieur. Alors qu'est-ce qui vous amène Alors moi vous voyez, je suis euh, guitariste de profession, mmh. euh, je joue dans un groupe, mmh. et j'ai un problème, c'est que je ne suis pas accepté, je suis rejeté dans mon groupe, mmh. ils ne me font jamais jouer, toujours avec leur playback et tout, et je ne comprends vraiment pas pourquoi, hein, alors que je suis un musicien reconnu, qui a fait des grands titres, hein, voilà. Vous êtes, vous, vous êtes manchot Oui bien sûr, euh, un accident, il y a Comment vous voulez continuer à jouer de la guitare vous êtes manchot mais si, regardez ah, Je, je, je vous vais vous montrer, temps. je vais préparer l'accord. Alors Arrêtez maintenant, si, si je peux me permettre, déjà un, c'est moche. Comment ça et, Oh et, et deux, est-ce que vous avez déjà envisagé une reconversion professionnelle Mais oui Mais oui, bien sûr Voilà, ben, euh, voilà bien, bon, bon, sûr. Un, Merci, merci, je vais être pianiste maintenant. C'est une bien meilleure profession, merci monsieur. Oui. Bon, je vous pas la main parce que. Là, ouais. euh, merci monsieur, au oh, oh, revoir, tenez, je vous laisse les guitares. Lui, il bien qu'on va revoir bien pas longtemps. Oui, rentrez. Oui, franchement, vous y croyez-vous, euh, le chiffre d'affaires de Paul le baisse, les bénéfices baisse, le baisse... Non, mais franchement, c'est quoi ces conneries hein, C'est pas leur, c'est pas ma faute, hein, c'est pas ma faute pas parce que le malheureux des produits, franchement, c'est à cause de leur Apple Watch, l'Apple Watch c'est vraiment pas l'Apple Watch franchement ça se vend pas, c'est pourri comme ils disent, ils ont des millions là-dedans, mais ça servait à rien, c'est pour ça que j'ai fait un baisse, c'est pas la cause de la compagnie marketing, moi j'ai vendu d'autres trucs, c'était beaucoup mieux. là c'est l'Apple Watch, c'est le principe qui marche pas, franchement une montre qui fait autre chose que la montre, ça sert à rien, voilà, ça démarre, je vous le jette cette compagnie maintenant, il me reste de me fier si je fais pas une bonne compagnie pour la prochaine invention, franchement c'est n'importe quoi, Un, vous y croyez-vous Mais qui êtes-vous Je suis le directeur marketing d'Apple France. Ah, d'accord, ok. Euh, bah écoutez, euh, euh, quel est votre problème, euh, du coup euh... Eh bien, je vous explique là, le la donc du coup, il me donne me de me virer si la campagne de pub de la prochaine euh, invention d'Apple ne fait pas un carton. et c'est quoi la prochaine euh, invention d'Apple, du coup L'Apple. Grippin. Grippin Oui, un grippin, Apple. Je, je sais, aime aussi, pour que c'est con et je ne m'y arriverai jamais. C'est pour ça que ça m'énerve, je déteste cette compagnie, franchement. Surtout pour des idées aussi, correctes. Ouais, c'est vrai que c'est assez con. Mais c'est un Apple que vous avez. Oui, oui, c'est bien un iPhone 5S. Oui, oui, On le connaît. Mais oui, vous savez, c'est en France, en France, en partie. vous c'est super lourd. Oui, oui, oui. ça, c'est une compagnie de pub que j'ai vraiment fait. C'est une compagnie de truc qui a marché. Ça, c'est grâce à nous. C'est parce que c'est un bon produit. Et c'est grâce à nous. C'est nous qui avons fait la truc de fait, alors que nous autres, Ça, c'est beaucoup mieux. Oui, j'ai pas... Oh, mais attendez, mais comment Oui, Bonjour. Mais ben écoutez, je suis un coiffeur très réputé et très connu. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour, pour, pour, pour se faire coiffer. Eh ben, je comprends pas. Pourtant, j'ai coiffé les meilleurs vous souriistes. J'ai coiffé Jean-Pierre Coffre et même Christophe Jalet. Mais c'est tout des choses. Mais oui, je suis un coiffeur de choses. Mais oui, je suis très réputée, il y a personne qui va venir ah, C'est normal, personne ne peut être chaud, sauf quand c'est obligatoire, mais voilà. C'est pas c'est pas possible, c'est un peu stupide votre je ne comprends pas. Comment ça, c'est stupide C'est pas, pas stupide Je vais vous montrer non, comment je suis enfant Regardez Non, non Ah Non ah, Non, arrêtez ah, ah, ah, ah Non Non C'est cool la mort Ouais c'est trop cool C'est pas cool Bon alors plus sérieusement Laissez moi vous expliquer Écoutez, Si vous êtes un mauvais poète J'ai pas un mauvais poète Excusez moi Non c'est pas ce que je veux dire C'est Même si vous êtes un bon poète Il faut reprendre les choses des autres personnes Qui se sont faites anciennement Pour les remettre au goût du jour Mais c'est du plaisir Une reprise pour que les gens aiment bien ce qui a été fait avant et qu'ils n'aimeraient plus. Vous remettez au bout du jour et tout le monde va aimer ce que vous allez faire et vous allez devenir un super poète. Mais oui, vous avez raison! Yes! Yes! Je vais aller le voir maintenant! Mais je vais me suicider d'abord! mais les fous, arrêtez! Non, non, non, non, non, non! Ah Mais... Bonjour, je suis moi j'ai des chewing -gums. Ah, Je ne vous connais pas, dedans. Mais si, je suis le musicien le plus connu Regardez, tenez C'est mes DVD gratuits, regardez Tout ça, c'est mes clips Super connu, je suis super connu Attendez. Euh, non, non, mais, vous que que vous à... pas, mais merci, hein, c'est gratuit Mais oui, bien sûr, ouais. c'est gratuit, prenez tout, prenez tout Voilà, regarde donc, alors, quel est votre problème Mais je n'ai pas de problème Pourquoi vous êtes ici mais c'est pour vous faire la pub de vos nouvel album Oh vous avez une guitare, ça tombe bien Tiens Damien, allez on va faire un live Edouard Sorski en live pour la suite fois Avec un public incroyable composé de un spectateur Avec son nouvel album, moi les Avec son guitariste Damien Vas-y Damien, mets le son, c'est parti Pourquoi tu m'as quitté Pourtant je t'ai aimé Pourquoi tu m'as quitté Et c'est toi p***** salope, tu vas me prendre par les fusillés et vos fusillés Pour ta mère, je vous demande ta... fait... Alors c'était bien, mais vous êtes où ah, ah vous êtes là, c'était bien Oui, oui, c'est là, c'est là, c'est Ah, bah ok, je vais vous faire une autre Allez, c'est Allez, allez, c'est lui, c'est lui, comme ça après il va faire se maudire ça. Allez, Damien, on voit du son, c'est va Je suis allé chez Cargasse pour me faire laver ces vitres dégueulasses. Et mes morts du pire, c'était encore plus dégueulasse. Je leur ai dit, je leur ai dit, Cargasse, dégueulasse, Cargasse, dégueulasse, Cargasse, dégueulasse, Cagas. L'erreur, ah, <rire> moi putain Oh non, moi j'arrête, on hein, sont belles Non, mais c'est la dernière, hein, t'inquiète ouais. pas. Allez, ouais, tu en fais des de conneries de là, là Non, mais je veux plus de conneries, allez, c'est parti, allez. La dernière, la okay. dernière, allez. On fait le petit jardin Allez. Je me souviens. Je me souviens devant, mais dans le petit jardin, j'ai vu un petit serpent il était dans mes mains et j'ai fait... NON !» non. Ah, je suis mort, les J'ai un biscuit Un biscuit Un biscuit aux noisettes Aux noisettes Aux noisettes C'est un biscuit aux noisettes c'est Un biscuit aux noisettes C'est un biscuit aux noisettes C'est un <_ru> biscuit aux noisettes Attendez! C'est la SPibrg? Oui. On s'en fout? C'est <downtime> un biscuit aux noisettes C'est un biscuit aux noisettes Noisette, c'est ta Et après, la petite souris est à chien Docteur, j'en peux plus, j'en ai marre de bosser avec lui A chaque fois, il me demande de faire des rythmiques pour ses chansons super nus c'est pas si nul mais je veux dire il, il s'énerve tout le temps et ça gâche toute la chanson après je sais pas quoi faire Est-ce que vous avez déjà songé à prendre des vacances ah, C'est ce que j'ai cherché, j'aimerais même euh, travailler avec quelqu'un d'autre essayer de... Comment ça tu vas prendre des vacances c'est ça Avec quelqu'un d'autre c'est ça Non mais genre... même plus c'est ça Allez vas-y gaspite pétard Mec ma PSMP en plus c'est moi qui c'est p cette guitare, pétard